Chers ultras, chers ultras, bien le bonjour, encore une fois une vidéo off et cette fois-ci on va parler de quoi On va parler des cheaters sur MW2, oui ils sont déjà arrivés, il aura fallu... Moins de 24 heures pour arriver sur la bêta de Modern Warfare 2 Qui est disponible actuellement sur PC Quelle horreur Dans tous les lobbies à OSBMM On se retrouve avec un cheater Comment est-ce que c'est possible Comment ça se fait qu'il soit aussi rapide Alors comme vous le savez, on a un anti-cheat Il s'appelle Ricochet Je suis satisfait de Ricochet Je trouve qu'il fait un taf plutôt correct En plus il est drôle Je me souviens de sur Verdansk Où j'avais environ 4 à 5 IM bots par partie C'était vraiment pas marrant Qu'est-ce qui est en train de se passer avec NW2 Viens avec moi, je t'amène on va dans le dossier sombre. Qu'est-ce qu'on a Donc là on a une vidéo de TikTok, une des nouvelles maps de MW2. Il a tout. Il a tout. gros <lue voix> Non, OK. Je pense que c'est quand quand ça verrouille, ça doit faire oh oh. Ah ouais, c'est ça. Oh là là là là. Oh là là là là Oh là là là là là. Oh là là. Tiens, c'était mais les gars, mais comment tu peux jouer comme ça avec des. T'as des carrés partout sur l'écran, tu mets que des headshots. Où, Où est-ce qu'il est le. Je comprendrai jamais. Il a failli se faire tuer, hein. Il a failli perdre son duel, hein. Rien de -le, le jouer. Je... je vais faire une aparté rapide. J'ai jamais compris l'intérêt de cheater. Honnêtement, je me souviens, moi, à l'époque, sur CS, il y avait tout le club 1337 qui énormément, beaucoup d'allemands. Avec l'évolution de notre société, le fait de tout avoir simplement, de, de tout avoir facilement, de savoir qu'il te faut des milliers d'heures avant d'avoir un bon level sur un jeu. T'as la flemme, du coup, tu choisis la simplicité. Est-ce que c'est pour ça Il y a différents degrés, tu vois. Il y a le radar qui sert juste à avoir l'information. Il y a le wallac, tu vois où l'ennemi est à travers le mur. T'as plus beaucoup de challenge à ce niveau-là. Et là, t'as l'IMBot avec ESP no recalls. Ce qu'absolument tous les cheaters ont en ce moment Fais enfin, un petit clin d'œil à l'autre abruti de pixels Ah un zerre Ils ont pété les plombs les mecs Ils te baladent en voyant des carrés partout gros J'ai l'impression d'être sur Solidworks est, On est où Ils peuvent même débloquer la FOV pour se la débrider Genre est, on est sur un truc où limite les cheaters sont des développeurs Les mecs ont l'accès à tout, ils maîtrisent tout Et j'ai l'impression qu'ils sont même plus rapides que les développeurs actuels après, j'ai une info un peu sombre à vous donner. Je suis tombé sur un russe sur TikTok. Il a développé son propre shit. Le truc marche sur MW2, d'après ses dires et d'après ses vidéos. Il a un Discord avec déjà plus de 400 membres. Et tous les jours, ce chiffre gonfle. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait appel à Maxence. Bonjour, tu m'assois là oh, C'est bon, pourquoi mon visage. Euh, bonjour, je m'appelle Maxence. J'ai 17 ans et ma passion à moi, c'est de baisser les cahiers des autres. Aujourd'hui, j'ai introduit un Discord pour lequel j'ai racheté un shit privé. Euh, ...qui me permet d'avoir Mbot Silent M-Bot, j'ai payé 14$, et tout ça grâce à mon compte Paypal, où ma mère m'envoie des alopas à temps en temps. En tout cas, on est en train de faire deux, on lui a bien chier dans la bouche, moins de 24$ après, et je suis déjà en train de défoncer tout le monde grâce à mon trigger Silent AIMBOT. Et si vous voulez une petite info pour ricocher, son vrai nom, c'est ricochier, je me tire. Ok. Là, je crois qu'on a vraiment accès à tout. now. voilà, ESP and more. Vous imaginez On a un système d'anti-cheat développé par une société qui passe des milliards qui est contourné par un russe qui carbure à l'essence et à la vodka au fond de sa au fond de sa piole, au fer fond de la Sibérie. On va découvrir une vidéo sombre, messieurs, une vidéo terrible, une vidéo qui fait du mal au point, un fameux truc qui pop avec avec un serre. FOV check. Oh. Les gars, le mec peut tout modifier. Activer, activer l'IM bot. Oh mon dieu. Le, bouger le FOV. Visible check. Aiming check. Aiming and friendly. Quoi Même le friendly, le friendly fire, ça, ça tire Auto-shoot. <rire> Auto-shoot, c'est-à-dire que tu te déplaces comme une toupie, j'imagine. Ce qui faisait qu'on savait qu'un mec cheaté, c'était qu'il mettait son viseur de façon à l'arrache. Et d'un seul coup, ça fliquait et ça pixel perfect la tête. On savait à 100% que le mec cheatait. Peut-être que cette option est faite pour justement smooxer ce, ce petit truc et faire en sorte que ce soit euh, legit, soi-disant. Ok, donc là, il peut choisir absolument tous les paramètres de, de son truc. Mais mec, c'est un guide d'installation, son bordel. C'est un guide d'installation pour fils de pute. Hein. Ah okay, carré, ouais, tu peux vraiment... Tu peux vraiment... Non, mais c'est pas possible. Tu peux... Ils peuvent tout faire, les mecs. Ils peuvent régler la distance à laquelle leur Ryan bot s'active. Les points. RGB 1337 axe. Qu'est-ce que... Oh. 1337. Putain, et les gars... Vous savez ce qui serait trop, trop intéressant C'est une petite aparté. Et j'aimerais trop que vous me le disiez dans le commentaire. Est-ce que ça vous intéresserait On retrace l'histoire de 1337. Qu'est-ce que c'est Quand est-ce que ça a commencé Moi il me semble que ça a commencé sur 1.6 Ça a suivi sur Source puis sur CSGO Et après j'ai toujours vu leur tag un peu partout dans les jeux vidéo Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui a commencé ça Est-ce que ce serait possible de retrouver un des membres fondateurs Ou une des personnes qui a été haut placé dans ce truc Ce serait incroyable en vrai Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez Oh mon dieu, oh mon dieu ça fonctionne Oh là là, oh là là ça fonctionne bien oui oh, les gars il, il voit les 4 ennemis du coup il a foutu la couleur violette juste avant Il les voit tous en violet clair juste là Oh là là, il les contourne. Ah là, ah là c'est la, la fin. Hein. Oh là là. Oh là là. Ok. Deux morts. Vous avez vu comment ça représente, et comment ça simplifie le bonhomme Juste un trait, le truc, et il sait qu'il doit mettre tous les hit markers dans la tête. Et ça les met vraiment en haut de la tête, les hit markers. C'est... Oh là là. Oh là là. En plus, il n'y a pas à chier, son truc, il, il marche bien, quoi. Autant, t'as des cheats, il pue la merde. Tombé... Je suis déjà tombé sur plein de cheaters qui puent la merde, un truc de ouf. Autant, lui... Euh... Oh, tu peux rien faire, c'est fini quoi. C'est fini. Oh là là là là, c'est terrible. En fait, là où c'est terrible de voir ça, et là où ça me fait mal de voir ça, c'est que ça fait 24 heures que le jeu est sorti. 24 heures que le jeu est sorti en bêta, accessible seulement à quelques joueurs. C'est que ce truc s'est transformé en disponible au Radarac, au Alak, à l'ESP, à l'Embot. tout, tout, tout. Comment c'est possible en seulement 24 heures que un, un anti-shit d'une boîte qui pèse des milliards soit, soit déjoué Expliquez-moi. Après, je sais ce que vous allez me dire, les gars. Ça reste Modern Warfare 2, on s'en bat les couilles, c'est des jeux qui tiennent 3 semaines, 1 mois. Et les gars, si les cheaters, ils ont réussi à créer un shit en 24 heures sur MW2, vous pensez qu'il leur faudra combien de temps pour aller sur Warzone 2 quand le jeu va sortir Il risque d'avoir de sacrés problèmes. Parce que Warzone 2, moi, à la sortie, je vais l'exploser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dès qu'il y aura 20 000 subs sur la chaîne, on lancera un sub bâton lors de Warzone 2. Peut-être que vous me verrez pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On va plus se quitter, tchats L'élément qui pourrait être vraiment dommage, c'est qu'à la sortie de Warzone 2, il y ait tellement de cheaters, d'Iambot, de machin, de trucs, que la sortie du jeu soit gâchée. Les gens se disent « Ok, le jeu avait l'air sympa, il y a tellement de cheaters que dommage. » Parce que des jeux qui sont morts à cause de ça, on en a vu plein. J'ai vu des jeux super, des serveurs ont été dos et juste pour la soirée des DOS avec euh, les VIP qui avaient été invités, comme Ninja, Ashra ou Doctor Disrespect, ils ont pas participé. Je parle évidemment d'Island of Nine. Et le jeu, du coup, n'a pas eu de seconde chance. Ils ont raté leur soirée de lancement. Ça a été fini. Pourtant, le jeu était fantastique. Ricochet sur Caldera est plutôt efficace. Ça laisse un mois aux développeurs pour s'armer contre cette menace. Et j'espère que la guerre sera remportée du côté des devs. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour nous les joueurs. Je suis quand même pressé de la sortie de Warzone 2.0. Mais je suis pas mal inquiet. Parce que quand je vois des cheats aussi bien développés qui arrivent aussi vite, ça craint. M Espérons qu'ils arriveront à s'adapter. Mais vous, chat, qu'est-ce que vous pensez de ça Qu'est-ce que vous pensez du fait que des mecs achètent des cheats, des centaines d'euros juste pour les utiliser pour une bêta qui dure 4 jours et casser les couilles à absolument tout le monde Qu'est-ce que c'est que ces êtres humains, chat Qu'est-ce que c'est je vous invite à vous abonner si vous avez kiffé cette vidéo, à lâcher un gros like. Et puis, ce genre de vidéo, off, je kiffe de plus en plus les faire. Donc, euh, si vous aimez ce format, euh, vous savez quoi faire. Je vous fais des bisous les ultras. Prenez soin de vous. C'était chaud.